Et aujourd'hui, le président Macron. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Waouh Emmanuel Macron, le président de la République. Je crois qu'après François Hollande, on n'a jamais autant chié sur un président. Le gars, on ne fait que le critiquer. Il prend cher tout le temps. S'il avait une review sur Prézi, ça serait la même note que Dragon Ball Evolution. 0,8 sur 5. La pire du catalogue. Il fait un truc, on le critique. On le critique sur tout et n'importe quoi. On le critique sur l'écologie. Mais déjà, euh, lui, il a été champion de la Terre en 2018. T'as déjà été champion de la Terre, toi Non Bah ferme ton claque-merde. Et de tous les présidents qu'on a eu, c'est le seul qui est rentré à l'Elysée avec une première dame de seconde main. Pas écolo, le Manu On dit aussi de monsieur le président qu'il est hautain, qu'il est condescendant, mais il va pas se mettre à ta hauteur. Ah oh bah ça va être sa faute si toi, t'es un plouc d'ouvrier en t-shirt. Macron. Savareux, c'était un costume. Il chiait dans des couches en soie Il devrait se mettre au niveau d'un type qui s'habille chez Primark. Attends, t'as fait bas de sidérurgie et tu crois que tu peux donner ton avis sur l'inflation Macron, il aime les entrepreneurs. Donc si tu veux discuter avec lui, dis-lui que t'es livreur Uber et que t'investis sur le bitcoin. Là, il te prendra au sérieux. Surtout si tu loues ton compte à des migrants. Uberiser l'Uberisation, ça c'est entreprendre. On l'a aussi beaucoup critiqué sur le fait qu'il jouait avec la peur des gens, que ce soit avec la Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Bah... Après avoir plié le game présidentiel, normal qu'il va y percer sur YouTube. Des threads d'horreur à l'Elysée, ça c'est conceptuel. Et après McFly et Carlito, il peut fit avec Squeezie. Et j'ai trop hâte de voir sa prochaine vidéo. Vivre 24 h comme un smicard avec trois enfants de challenge. Pas facile comme défi. Surtout quand t'es habitué au dîner de travail de François de Rugy. Non mais on le critique même sur le fait qu'il tienne pas ses promesses. Toi, ça fait 10 ans que tu dis que tu vas arrêter de fumer et tu t'enfiles encore un paquet de clubs par jour. On a tous 9 ailles, ok Non parce que bientôt, ça va être sa faute si les gens font du camping sauvage. En ville, en plein hiver. Oh les bobos au lieu de dormir dans la rue, il s'agirait peut-être d'investir dans la pierre. Parce que des loges m'en vides, il y en a plein. C'est ouf à quel point on le critique. Je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Churchill sur la démocratie, que c'est « le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres ». Et bah ben Macron, on dirait la démocratie. Le pire des candidats à l'exclusion de tous les autres. Parce que personne peut le blairer, mais au final, peut-être des sondages. Un quart des gens veulent voter pour lui. Macron, c'est comme les Marseillais. Tout le monde critique, tout le monde critique. Et au final, on veut voir une prochaine saison. Ah non, mais moi c'est juste pour la déconne ça me détend, j'éteins mon cerveau. Et sociologiquement, quel panard. Non, mais une époque, tout le monde voulait le démarrer. Manu, c'était la bête de la belle et la bête. Alors, je suis pas critique ciné, mais je trouve que son quinquennat, il ressemble vachement au Disney. La France, c'est belle. Les Gilets jaunes, ce sont les villageois. Par contre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu le dessin animé. Vous pouvez juste me rappeler la bête Ibeski à la fin. Au revoir.